j'ai peur que les garçons se moquent de moi. Bonjour, je m'appelle Naïla. Alors, euh, j'ai fait un dessin et j'ai dessiné le terrain de basket. J'ai fait des bancs et j'ai dessiné le préau. D'accord. Alors, toi, quand tu es dans la cour de récréation, euh, qu'est-ce que tu fais Ben, nous, euh, d'habitude, on s'assoit sur les bancs et on discute. Alors, quand tu dis nous, c'est qui euh, Moi et mes copines. Et t'es copines, donc dans la cour de récréation tu ne te mélanges pas avec les garçons Non. Vous restez que entre filles. Et pourquoi Parce que les garçons ils jouent au basket. Tous les garçons de la classe ici jouent au basket Oui mais pas tout le temps, parce qu'on a une règle. Tu peux expliquer la règle En fait, maintenant, on a fait un planning. En fait, les lundis, mardis, mercredis, euh, pas mercredi, jeudi, vendredi. En fait, on a décidé de faire repartir tout. Par exemple, lundi matin, c'est la classe de Madame Mar. Euh, la, euh, lundi après-midi, c'est la classe de Madame Playet. Et après, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est il euh, y, y a un créneau horaire pour chaque classe, c'est ça ouais. <rire> Donc, du coup, quand vous, vous n'avez pas, c'est pas le créneau horaire. Je parle au garçon là. Quand vous n'avez pas le créneau horaire du, du basket, qu'est-ce que vous faites dans la cour de récré vous faites un loup. Et vous jouez avec les filles Non. Donc, même quand vous jouez au loup, vous vous mélangez pas. Parce que les filles, elles arrêtent pas de faire des histoires. Du coup, c'est pour ça qu'on vient plus avec eux. Alors, est-ce que ça, c'est pas un peu un cliché Non, euh, je joue avec les euh, filles.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 les filles savent pas jouer au loup. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de, de dire ça euh, non ça se fait pas. Parce que non on y joue mais qu'avec les filles. Et quand vous jouez entre filles, vous avez l'impression que vous ne savez pas jouer Bah non. Quelle serait la bonne raison pour que jouer entre filles c'est mieux et jouer entre garçons c'est mieux bah, Pour pas se bagarrer ou faire des histoires parce que tu penses que si on jouait entre filles, et, et, et, enfin si on mélangeait les filles et les garçons, il y aurait forcément des histoires, c'est ça Ben surtout, on se comprend mieux entre filles et entre garçons, on se comprend mieux.